Moi, je suis enseignante à l'école primaire. J'ai cette année deux classes de 5e dans une petite école du Brabant Wallon en Belgique où j'ai deux classes de 14 et de 16 élèves. Donc, j'ai beaucoup de chance. Alors là où j'ai un peu moins de chance, c'est que très vite pendant le début de l'année, j'ai appris qu'un de mes élèves était malade et qu'il ne pourrait pas suivre les cours de toute l'année. Quand on a un élève malade comme ça, le, la principale question c'est quel est l'outil que je vais pouvoir mettre en place pour lui permettre d'apprendre pendant son année et pouvoir rejoindre ses amis en sixième Alors, le site CAD Academy, j'avais eu l'occasion de le connaître un peu avant. Et donc, ça m'est apparu comme la solution pour lui permettre d'avancer en mathématiques à son rythme, tout en ayant la capacité d'avoir la progression d'Eliott à distance, sans avoir cette difficulté de comment lui faire parvenir les feuilles, comment euh, avoir, ne, ne pas avoir justement ce décalage entre les feuilles qu'on envoie et la leçon qu'on est en train de suivre. Et donc, CAD Academy m'a permis ça très rapidement petit défaut de Khan Academy, c'est un jeu. Et donc dès qu'Eliott a pris goût à Khan Academy, il a fallu se battre pour qu'il travaille parce que bien évidemment, il y a toujours quelque chose à faire sur Khan, toujours une nouvelle matière où on a envie d'essayer, de nouveaux exercices, de nouveaux quiz qu'on a envie de refaire pour améliorer son score. Et donc inévitablement, Khan est super attirant et ça a permis à Eliott de vraiment travailler les mathématiques avec plaisir. Et puis le fait de le lancer dans la classe, ça a permis aussi de faire un lien entre les élèves dans le local et Elliot. Tiens, euh, Elliot a fait ce, ce badge-là, et bien dans deux semaines, il faut que vous ayez tous le même badge qu'Elliot. Alors, euh, on peut aller demander à Elliot comment il a fait, on peut demander des petits conseils. Évidemment, ça va créer un lien supplémentaire entre cet élève et son groupe d'amis. C'est chouette parce qu'il y a beaucoup d'exercices et j'aime bien les avatars ou les points parce que c'est comme un jeu, c'est une bonne façon d'apprendre. C'est vrai qu'il y a un projet dans la classe qui est lancé par rapport à l'apprentissage du codage, de l'utilisation des robots et de la programmation. Donc ça c'est vrai que c'est un projet qui va aussi arriver sur les ordinateurs prochainement. Euh, on n'y est pas encore et donc ça m'a permis de voir avec un académique que les enfants ont aussi cette difficulté de passer à l'ordinateur. Comment j'allume Comment je ferme la fenêtre euh, Comment est-ce que madame, au secours, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et donc Voilà, c'est tous des petits obstacles mais qui très facilement peuvent être palliés. Par exemple, tout à l'heure pendant la leçon, il y avait ces, ces mots de passe au tableau pour permettre plus rapidement l'accès euh, ou le fait d'allumer les ordinateurs avant de commencer, ça a bien pu aider. Une autre difficulté dans les écoles, c'est bien souvent le manque de matériel. Alors ici, dans, dans l'école, on a de la chance d'avoir une dizaine d'ordinateurs fixes. Donc ça signifie que malheureusement, pour pouvoir créer ce lien avec Elliot, je dois prendre mon groupe classe et quitter la classe où Elliot peut nous suivre pour euh, avoir assez d'ordinateurs pour les élèves. Comment faire euh, C'est par la formation du binôme. Alors là. Ici, j'ai fonctionné plutôt par affinité. La prochaine fois, je peux fonctionner par difficulté. Donc, les enfants qui auront les mêmes difficultés, je peux leur donner ces mêmes devoirs, les mettre ensemble sur un ordinateur et être plus jusque, justement à ces binômes pour pouvoir les aider de façon individuelle alors que les autres sont autonomes, en, en silence, puisqu'ils sont seuls sur un ordinateur. Voilà, ça me permet en même temps de différencier ce que je fais. Donc, bien, bien entendu, les enfants n'auront plus euh, les mêmes leçons à partir d'un certain moment. Ici, je les lance sur la matière qui est en cours, mais la prochaine fois, je peux très bien viser les difficultés de chaque enfant ou lancer des défis à ceux qui n'ont pas vraiment de difficultés. C'est l'intérêt de Khan Academy. Point de vue utilisation, euh, c'est vrai que j'avais envie de lancer certains devoirs sur Khan Academy, mais la difficulté est encore technique. Euh, certains élèves n'ont pas accès à, de, à des ordinateurs ou pas toujours. J'ai des enfants qui me disent « Chez maman, je peux, mais chez papa, je n'ai pas. <rire> » et Donc, ça sera une semaine sur deux. C'est encore très difficile, même techniquement, à la maison. Donc, euh, L'idée maintenant, c'est de pouvoir continuer, par exemple, une heure par semaine avec chaque classe pour les aider à avancer, mais en leur expliquant comment on peut s'en servir à la maison. Ils vont le faire sans que ce soit un devoir. Et ça, est, on est en train de gagner quelque chose quand apprendre n'est plus une obligation, mais bien un plaisir.